Bonjour à tous pour cette séance de maths 6e du 15 avril. Euh, en fait, euh, vous allez sans doute avoir à revenir sur ce document qui est daté du 8 avril, mais dont euh, la quasi-totalité d'entre vous a loupé la première ligne. C'était marqué « page à recopier et compléter ». Et donc, et ben, quand c'est marqué « recopier », en fait, il faut recopier. Alors vous allez me dire « mais oui, mais euh, je peux imprimer et c'est très bien comme ça ». Et mais si la prof, elle vous demande de le recopier, en fait, c'est parce que, du coup, il faut le recopier. Alors, je peux vous expliquer pourquoi, dans ma tête, quand je prépare un cours, il faut faire ceci, ceci, cela. Mais vous pouvez surtout me faire confiance, et s'il si est marqué « page à recopier », même si vous avez la chance d'être dans une famille où on peut vous imprimer les documents, eh bien, ça veut dire que vous devez le recopier. En partie, euh, alors, exercice, le son, c'est un petit peu entre les deux, ça, c'est pas gênant. Mais voilà. Et alors, de recopier, évidemment, il ne s'agit pas non plus... De recopier simplement et en regardant euh, par la fenêtre ou en écoutant de la musique, c'est, euh, je vous rappelle, comment on fait pour que ce soit efficace. Hein. On lit, par exemple, prendre 100% d'un gâteau, c'est prendre la totalité de ce gâteau. Ok, vous regardez bien, vous mémorisez bien, vous le mettez dans votre tête, et puis après, hop, vous cachez et vous le réécrivez sur votre cahier, sans regarder. puis après, vous vérifiez que vous avez bien écrit ce qui était. Et puis la même chose pour la suite, 50%, 25%, 10%. Si vous n'avez pas de compas pour tracer les cercles, vous pouvez faire euh, autour d'une pièce de monnaie. Euh, pour les 10%, là, ça va être un petit peu compliqué. Bon, eh ben, vous tracez la moitié, puis vous essayez de faire vos 5 parts. Si vous voulez faire les choses très bien, vous prenez un rapporteur et vous faites des angles de 36 degrés. 360 divisé par 10. Bref, mais voilà, je vous demande de recopier parce que euh, là, on n'est pas dans l'urgence. Hein. On est dans prendre le temps, prendre le temps de faire fonctionner son cerveau et de faire fonctionner ses neurones et voilà du coup ça s'appelle la mémoire de la mémoire court terme là la mémoire de travail hop je mets dans ma tête je recopie c'est important à travailler ça euh, là je crois que tout le monde a compris maintenant pour calculer 50% d'une quantité je la divise par deux je la divise par deux et bien, du coup 50% de 40 euros je divise 40 euros par deux je pose mon opération alors, euh, vous avez peut-être vu aussi que je vous ai redonné la table de multiplication avec toutes les tables. Euh, J'aime autant que vous utilisiez ça plutôt qu'en ligne. Mais euh, quand on vous demande des calculs, là, pareil, il n'y a pas d'urgence. Donc, effectivement, vous êtes chez vous, vous pouvez le faire à une calculatrice ou à un ordinateur ou n'importe quoi. Mais en fait, je vous rappelle, je vous incite à faire fonctionner votre cerveau et à poser les opérations, à prendre le temps de poser les opérations. Donc, sur la feuille, vous pouvez marquer juste le résultat. Quelques-uns l'ont fait, hein, mais beaucoup, à mon avis, sont servis d'une du, calculatrice, voire du cerveau de, de l'un ou l'autre des parents. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Il n'y a pas d'urgence. Et Alors, vous avez loupé la première ligne et vous avez loupé la deuxième. Si vous avez passé moins d'une heure à recopier et compléter cette page, donc vous n'avez toujours pas vu se recopier, passez à la page suivante. Très bien, il y a la page suivante. Et effectuer les calculs suivants jusqu'à ce que vous arriviez à une heure de travail. Pas trois heures, pas deux heures, pas une heure et demie, une heure. Et donc, euh, là, beaucoup ont fait tous les calculs sans rien poser. J'ai du mal à croire que vous ayez fait tout ça de tête euh, directement. Peut-être certains oui, mais sinon... Pareil, pas d'urgence. Si vous faites juste les premiers calculs, ben vous faites juste les premiers calculs. Soit dans votre tête, soit en posant l'opération. Mais pas avec une calculatrice. Éventuellement, la calculatrice, elle vous sert à la fin. Mais ce n'est pas le but. Là, je divise par 2, je divise par 2 pour 50%, je divise par 4 pour 25%. Ce n'est pas possible que vous ayez tous eu le temps de faire toute cette fiche. Bon, bref, du coup, je vous en ai mis une deuxième exactement du même genre. Mais donc là... Prenez le temps de faire vos calculs, vous. 50% je divise par 2, 25% je divise par 4, 10% je dis que donc il faut faire 45 divisé par 10, 45 dixièmes. combien ça va faire Après, si vous avez le temps, vous passez à la suite. Parce que normalement, au bout d'une heure, donc c'est la même chose pour aujourd'hui, puisque je vous rappelle donc que je vous demande de recopier ça et d'en prendre une photo à la fin et de me l'envoyer. Au bout d'une heure, je vous demande de changer d'activité, de passer aux vidéos de Bébert. Alors, euh, Bébert, il y en avait une première, euh, Bébert le verre de terre, il y avait une première vidéo qu'on avait vue euh, tout début, le 16 mars, normalement. Pareil, plusieurs l'ont pas vue. Si vous ne l'avez pas vue, euh, ça vaut le coup d'aller le voir pour se remettre dedans. Et puis, euh, mercredi dernier, je vous en avais donné une deuxième. C'était la suite de l'histoire de Bébert le verre de terre. Et euh, puisque dans cette vidéo, on vous posait quelques questions. Certains, d'ailleurs, se sont étonnés, se sont dit, mais ce n'est pas des maths, ça, c'est des sciences. Mais en fait, euh, les maths, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait partie des sciences. Et euh, alors après, vous pouvez voir certaines différences. Par exemple, quand on vous dit, il euh, y a 300 000 sept abeilles. Euh, ça, il n'y a qu'un prof de maths qui peut parler de 300 000 7 abeilles ou 350 000 sept abeilles. C'est euh, un petit clin d'œil à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a mis ce 7 abeilles euh, Si dans euh, 500 kg de terre, il y a euh, 3,7 g de verre de terre, il euh, n'y a qu'un prof de maths qui va dire ça. En sciences expérimentales, on va dire, bon, c'est bon, il y a 3 g de verre de terre. Donc il y a des petites différences entre les maths et les sciences expérimentales. C'est ça qu'on travaille aussi, mais de faire le lien avec M. Soumireux. Normalement, on aurait dû aller euh, voir des travails de ferme. Là, on va essayer encore. On va voir en fonction de si on a l'occasion d'y aller en fin d'année. Mais en tout cas, il y a des liens entre les maths et les sciences expérimentales. Donc, au bout d'une heure cette fois-ci, je vous demande d'aller voir cette deuxième vidéo de Bébert. Si vous n'avez pas vu la première, eh ben, vous pouvez aller commencer par voir la première. Si vous avez besoin de retrouver ce qu'il y avait à faire sur le cahier de texte, hein, euh, vous voyez là, vous avez le... Le, les, les, les matières... Euh, ah bah là, du coup, j'ai directement en maths. Oui, c'est ça, j'ai directement les maths. Mais vous voyez, justement, en haut, là, je suis sur euh, version ordinateur, mais vous l'avez aussi sur téléphone. Ici, c'est marqué sélectionner la matière. Et donc, si vous sélectionnez maths, par exemple, eh ben, vous allez avoir toutes les maths depuis le début. Puis, vous voyez, choix présentation, là, je mets le 1. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus pratique. Voilà vous, allez avoir à, euh, vous pouvez voir tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, euh, les fameuses vidéos de Bébert le ver de terre. Mardi 17 mars, regardez la vidéo ici, à la fin de la vidéo. Qu'as-tu vu sur cette vidéo Qu'est-ce que tu as compris Une image ou une parole qui t'a marqué dans ce que tu as vu et entendu Puis rédige tes réponses dans une note que tu mettras dans le bon dossier sur Pearl Trees. Euh, dernière chose, justement, à la fin là, de la séance d'aujourd'hui, euh, ce serait bien que vous alliez voir cette vidéo de visite trees là, où je remets certaines choses. C'est compliqué, on est d'accord, c'est compliqué d'utiliser PearlTrees, c'est compliqué d'utiliser tout ce qu'on on est en train de faire. Et, euh, mais c'est pour ça qu'on vous donne euh, différentes vidéos, qu'on vous donne différents travaux, qu'on vous accompagne. Et par contre, pour que ça marche bien, eh ben, il faut que vous fassiez des choses en commençant par ce qui est bien demandé. Par exemple, quand on vous demande de recopier une page, eh bien, vous prenez le temps de la recopier. Il n'y a pas d'urgence. Bonne journée à tous